à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour le Café Envie d'agir présenté par Asteria et en collaboration avec le magazine 5050 /50, sur comment créer un avenir durable avec et pour les femmes. Je suis Brigitte Marty, je suis la rédactrice en chef de 5050 /50 magazine, le magazine de l'égalité femmes-hommes. Le magazine est consacré à l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire qu'on est, est généraliste, on aborde tous les sujets sous l'angle de l'égalité. Alors WECF France, c'est la branche française de WECF, Women Engage for a Common Future, qui est un réseau de 150, environ 150 associations féminines et environnementales. La mission principale, et c'est d'ailleurs sa signature, c'est de construire avec les femmes un monde juste, sain et durable. Bonsoir, 4D, c'est Dossiers et débats pour le développement durable, une association de 25 ans qui aujourd'hui est considéré comme un think tank citoyen. Comment dans toutes ces décisions, qu'elles soient au niveau de l'ONU, un terrain sur lequel on travaille, que ce soit au niveau national, que ce soit à des échelles locales, on participe le plus possible avec les citoyens et se met dans une situation d'écoute. Donc ce soir, nous allons parler d'écoféminisme ou d'activisme environnemental des femmes. C'est un mouvement de convergence des luttes qui tend à aider et à donner du pouvoir aux femmes, premières touchées par la crise écologique et humanitaire. Euh, donc on va essayer de répondre à la question comment créer un avenir durable avec et pour les femmes. Je trouve qu'il faut qu'on retrouve des positions de citoyennes et pas tant que dans haut ça décide. Inclure les femmes et la réflexion féministe dans ce futur, c'est très important. Les convictions environnementales et féministes se rejoignent. Dans la consommation, on est quand même souvent touché par plein de choses, notamment tout ce qui est euh, l'univers textile, ouais. le cosmétique. Féminisme, c'est un mot qui fait souvent peur. Je pense que c'est vraiment une question d'information et de sensibilisation. Je pense rien que le fait d'en parler, ça ouvre des portes et ça ouvre des horizons, euh, surtout quand on est avec des personnes proches. Ça aide vraiment à déconstruire ces stéréotypes et à passer à autre chose. Pour développer une société durable, il faudrait qu'on trouve des nouvelles valeurs de progrès. C'est important d'ouvrir le débat. Les, les mauvaises conceptions du féminisme et de l'écologie, bah, ça fait beaucoup de mal à, aux causes. Du coup, il y a plein de solutions à inventer. Pour pouvoir projeter collectivement et une idée différente de ce que le futur pourrait être. Mais si on veut s'engager sur le développement durable, on est obligé de prendre en compte euh, la question des femmes. Je trouve que les réseaux sociaux, depuis quelques années, euh, on est vraiment dans une dynamique un peu de do-it-yourself. Partager tes recettes de cosmétiques. Il y a plein d'ateliers qui sont organisés par différentes associations. Des choses assez simples comme, le, comme les produits d'entretien. Fabriquer ses propres cosmétiques. J'ai pas envie de me mettre de la merde sur le, sur l'usage ou sur le corps. On reprend du pouvoir sur son corps ou euh, en appliquant des choses naturelles sur sa peau. On n'est pas obligé de s'épiler, on n'est pas obligé de mettre des tampons toxiques. Potentiellement ça a un impact aussi sur l'environnement. Je pense que le féminisme c'est une grosse question de remise en question des, des codes actuels et que du coup l'écoféminisme doit aller encore plus loin dans la remise en question des codes. Il y a quand même une époque où il n'y avait pas d'argent et on faisait quoi On troquait ce qu'on produisait en fait. On va s'échanger des vêtements ouais. entre femmes, il n'y aura pas la notion d'argent. J'ai totalement cessé d'acheter du neuf être féministe c'est pas juste enfin euh, c'est pas vouloir écraser les hommes et sans rancune avec les hommes parce qu'on n'y arrivera pas à... que toute seule les <rire> bras.